Salut à toutes et à tous, c'est Mémoire de Légende. J'espère que vous allez bien et moi je suis très heureux de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est un jour pas comme les autres. Vous pouvez me voir justement avec un t-shirt tout jaune flashy avec Mario qui sort d'un tuyau. Et quand on voit, si je me tourne comme ceci de l'autre côté, un nouveau Mario sort. Et vous l'avez compris, dimanche 13 septembre 2015, aujourd'hui on fête un 30e anniversaire et pas n'importe lequel, puisqu'aujourd'hui le dernier Mario des studios Nintendo vient de sortir c'est Super Mario Maker. Donc un jeu qui va mélanger la création des quatre premiers Mario, donc le, enfin le, des quatre Mario tout court, le premier, le troisième, Super Mario World, et New Super Mario Bros. pour Wii U. Alors c'est sorti quelques jours à l'avance, normalement ça devait sortir un 11 septembre, euh, un vendredi 11 septembre. Je pense pas que ça aurait fait plaisir aux Américains, euh, aux Américains en question, puisque ben, forcément le 11 septembre euh, était un jour un peu tragique à New York avec les, les attentats du World Trade Center, donc j'ai trouvé ça un petit peu... Euh, un peu grossier ou un petit peu insultant, si je puis dire, par rapport à cette date. Mais voilà, en gros, c'est sorti le 9 septembre, c'est sorti bien à l'avance. On remercie chaleureusement Micromanienne de l'avoir euh, euh, sorti euh, bien à l'avance. D'ailleurs, je, je tiens à rajouter aussi que le t-shirt que je tiens en question est un collector, donc euh, faisait partie du lot si vous avez réservé en question euh, Super Mario Bros. Enfin, euh, Super Mario Maker. Donc du coup, on va sans plus attendre faire le... On va faire sans plus attendre le déballage de ce coffret qui contient un amiibo, un bouquin et le jeu en question. Forcément, sinon je ne vous l'aurais pas présenté. Alors, et justement, je vais vous préparer. Je vous ai organisé un petit concours euh, qui se finira dimanche prochain où vous pourrez donc gagner un fameux amiibo de Mario. Donc j'en ai acheté deux, donc un qui sera pour moi et un. Pour la page Facebook, euh, un amiibo qui vient de. Enfin, il y a deux exemplaires d'amiibo qui devaient sortir. Un... un autre avec les fameuses manches bleues. Mais là, ici, comme vous pouvez le voir, c'est fa... le fameux Mario du premier euh, épisode de Super Mario. Donc, ça, on va les mettre de côté. Ensuite, on va s'intéresser à la pochette parce qu'effectivement. La plupart des pochettes, je vais les mettre ici. La plupart des pochettes qu'on achète, enfin, la plupart des jeux qu'on achète sont toujours en bleu. Peu importe le titre, peu importe le style de jeu, peu importe le genre, ce que vous voulez. La plupart, les, enfin, les pochettes sont toujours en bleu. Donc là, elle est en jaune. Peut-être effectivement par rapport à la casquette de Mario et surtout pour marquer le coup. Donc je vais vous montrer le CD. Donc voilà à quoi il ressemble. On retrouve pratiquement tous les mélanges possibles de personnages pixelisés en allant du premier du 3ème du World jusqu'au Super Mario Bros. pour Wii U. Donc voilà, on est à... allé assez vite pour ça, donc du coup maintenant on va s'intéresser sur le fameux bouquin. Un petit bouquin qui mélange des dessins, des brouillons et des artworks. Et là, la nouveauté, la nouveauté de ce Super Mario Maker, et c'est là le truc hein, très intéressant, je vais vous le montrer, voilà. Ce genre de personnage que vous voyez là, c'est le vaisseau qu'on retrouve dans le, le vaisseau de Bowser qu'on retrouve en tant que boss ultime dans Super Mario World. Et bien comme vous pouvez voir, de cette façon là, on va pouvoir le retrouver dans le premier ou dans le troisième. Et donc, et pas que pour des vaisseaux notamment, puisque des, des ennemis comme des chenilles, euh, Bowser notamment a été retapé, notamment sur l'édition de Super Mario World et c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc on retrouve plein de brouillons, on retrouve plein plein plein plein de choses assez sympathique et très flashy et quelque chose que j'apprécie énormément, ce genre de brouillon avec le, le château de, enfin les châteaux de Mario quand on finissait les premiers niveaux. Donc vraiment Mario Maker, voilà, ce genre de Mario qu'on va pouvoir retrouver tout à l'heure. Un truc assez intéressant. Euh, voilà L'une des nouveautés donc de Mario forcément c'est de pouvoir créer à l'infini vos niveaux, de pouvoir les partager dans le monde. Et c'est ce qu'on va essayer de faire tout à l'heure. On va peut-être essayer de créer un niveau, tout dépendra du temps euh, du temps en question. On va essayer de ne pas faire trop long, j'espère que ça va vraiment vous plaire. Euh, par contre, le seul truc, enfin la chose qui m'a vraiment un petit peu euh, déçu, si je puis dire, c'est que Mario Maker, à la base, les, le, ce genre de jeu où on va pouvoir recréer nos propres niveaux, c'était quelque chose déjà fait par les indépendants. Il faut savoir qu'au début des années 2000, quand les ordinateurs ont commencé à, si je puis dire, à commencer à poindre en termes de puissance, bah, du coup, les fanatiques de, de jeux, que, que ça peut être du Mario, ça peut être du Sonic ou autres, du Pac-Man par exemple, eh ben ils, ils se sont réappropriés le jeu et ils se sont recréés largement leur jeu en question, notamment, vous pourrez voir dans le lien de la description, un jeu qui est cultissime, notamment pour sa difficulté extra compliquée, qui s'appelle Kaizo Mario World. La plupart des gens le font sur émulateur parce que sur une console, c'est pratiquement impossible de terminer. Donc euh, voilà, un jeu vraiment simple, qui a l'air vraiment sympathique. Moi, j'ai eu l'occasion de le tester. Euh, à la Japan Expo en juillet dernier donc j'espère vraiment euh, que ce jeu sera vraiment à la hauteur donc on peut voir vraiment le Bowser Junior de la version Super Mario Bros 1 qui était vraiment pas, euh, qui était pas créé à, à cette époque et c'est vraiment, euh, vraiment une super bonne nouveauté donc du coup ce qu'on va faire avant de se quitter donc euh, l'amiibo de Mario donc, euh, qui vient tout juste de sortir euh, cette semaine enfin l'heure à laquelle je vous parle euh, je vous le fais gagner sur la page Facebook pour le... Pour l'acquérir, euh, rien de plus simple, il suffit de liker la page, de la, liker la page forcément, pourtant pour moi, j'en bafouille, de liker notamment ce post, de pouvoir le commenter, de le commenter et de le partager pour qu'un maximum de personnes euh, puissent participer à ce concours. Donc voilà, donc sans plus attendre avec mon pote Quentin qui file avec moi, que je salue au passage, on va se retrouver dans quelques instants pour faire le test de Super Mario Maker sur Wii U. A tout de suite Voilà, salut à toutes et à tous, enfin plutôt re-bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui on va pouvoir jouer enfin Mario Maker Et un ami refait son comeback Quentin, comment tu vas Ça va bien, bah écoute, euh, je suis content de revenir sur ta vidéo Enfin, sur tes vidéos, où tu vas nous expliquer en détail comment on se passe Là c'est le jeu Super Mario Voilà, là mais je suis bien content si tu sois venu Donc c'est pour ça, en tant que passionné de jeux vidéo On avait tanné un petit peu, enfin on avait découvert en même temps Super, Super Smash Bros. c'est pas bon avec les fameux amiibo donc ce qu'on va faire on va essayer de faire une vidéo de 15 à 20 minutes où on va d'abord jouer puis on va essayer de créer quelque chose ou alors on va Regardez plutôt, et c'est là le, la chose la plus importante, enfin, le plus intéressant, les stages du monde. Euh, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de stages ont déjà été faits. Donc l'avantage de ce jeu, c'est qu'on va pouvoir les partager à travers le monde. Dans ce qu'on va faire, on va commencer par un grand classique, on va faire les défis d'Eddy Mario, où on va devoir voilà, euh, se faire 8 niveaux assez cocasses, si je puis dire. Et euh, l'avantage de ce... De, cette, de, de ce mode si je puis dire c'est que chaque niveau en fait aura un graphisme particulier donc admettons le premier ça sera ben, Super Mario World, le prochain ça sera le premier Mario etc etc donc en tant qu'invité bah ben, moi je te propose de commencer directement le premier niveau donc Y c'est pour courir, B c'est pour sauter donc après tout dépend du graphisme je des... Je passe le fameux... la fameuse, cas, la fameuse casquette de Mario hein, du Club Nintendo que j'ai trouvé d'occasion et qui est vraiment sympathique donc là c'est le premier Mario alors, donc là, du coup, t'as plus qu'à avancer. Alors, euh... Déjà, on peut noter que la façon dont les personnages bougent a été, on va dire, un petit peu modifiée. Euh. Si vous vous souvenez bien, sur la première version, enfin sur le tout premier Mario sur NES, euh, bon, la casquette je vais la mettre de côté, euh, les personnages étaient un petit peu plus rapides, donc là ils sont un tout petit peu plus longs, mais je pense que c'est avec la, la mise à jour des graphismes. Faut pas oublier de sauter. Donc là, attention, grosse carapace, donc là si tu les dégommes, elle va détruire tout le tas tout de briques. Donc là, il faut que tu remontes directement euh, le, sur le tuyau qui est juste là. C'est une sorte de mise en bouche en fait, le premier niveau, puis après tu verras, il y a vraiment quelques niveaux assez cocasses. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que là, euh, on a lancé le jeu de façon assez euh, assez enfin assez étonnante, si je puis dire, parce que quand on a lancé le jeu pour la première fois, bah, vous n'accédez pas directement au menu. Il y a eu un petit moment d'hésitation au départ. Je ne peux pas taper sur les nuages. On ne peut pas taper, non, tu peux monter par contre sur les nuages on a eu un petit moment d'hésitation parce que quand on a lancé le jeu la première fois on est tombé directement sur le sur la création d'un niveau et pas n'importe lequel puisque c'était le, le premier niveau le cultissime, le plus, le plus le niveau 1 1 de super mario bros donc du coup on vous a demandé de le refaire une fois de plus après ce qu'il fallait faire forcément c'était de changer un petit peu le, le, le ton le enfin le paysage et puis après le, la façon du, des graphismes notamment et c'est de là qu'après à apparaît le fameux menu principal. En bref, attention, à la grosse tortue prend la porte qui est juste là et tu prends la flèche du, et tu appuies sur O pour euh, ouvrir la porte. La flèche, voilà. Donc c'était, c'est vraiment le truc assez bizarre. D'habitude, quand on achète un jeu, forcément, on tombe directement sur le menu. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc euh, bon, alors déjà première vue, qu'est-ce que tu peux penser de, de ces nouveaux vieux niveaux euh, mis à jour Si je puis dire. Un peu plus original. Faut, faut surtout dire que c'était une habitude. C'était surtout une habitude. Je vais prendre le relais du coup. Tiens, merci bien. C'était, bah, c'est surtout. Niveau assez simple, je trouve. C'est hein. une mise en bouche, on va dire. Donc là, on va voir un petit peu les autres. Je pense qu'ils ont l'air assez cocasses. On l'espère. Donc, on va, on va, je pense que sur cette vidéo, on va faire les 8 niveaux en question. Puis on, on regardera les, les défis des des autres fanatiques de Mario. Donc déjà, voilà, on est déjà sur Wii U, donc du coup l'avantage, on peut tournoyer avec les boutons ZL ou on tournoyer avec le ZR. En fait, les, les décors les datent décors oui. du, du dernier, donc sur Wii U. Donc c'est pour ça, en fait, quand on va pouvoir créer les personnages, hop, voilà, on a trouvé la sortie. On a donc soit le côté classique, donc le côté de paysage comme le premier ou celui sur Wii U, merde, <rire> je vais le refaire. Et puis voilà, le, la façon, enfin les graphismes du coup, et c'est là un petit peu la nouveauté, la nouveauté des derniers Mario. Donc c'était ici, voilà. Et là du coup on va se planter, voilà. faire la con. Voilà, pouf! Alors, en plus, je peux même passer par derrière. Je crois qu'à l'origine, le Super pour Willou, on ne pouvait pas le faire. Et c'est là un petit peu la... le truc assez particulier. Alors, continuer. Mais c'est bien, je trouve, que ce qui est bien, notamment avec ces, ces personnages-là, avec le personnage pixelisé, c'est qu'on a retrouvé une petite mise à jour, enfin, il y a une petite mise à jour et surtout euh, des enfin, des, fa... des façons, si je puis dire, euh, qu'on ne pouvait pas, ben, pas de face, par exemple, il n'était pas déjà euh, disponible sur le premier euh, sur le premier Donc là, du coup, on se retrouve encore une fois avec le classique, si je dis pas de bêtises. Bon, voilà. D'accord, Ok. Ah, ça c'est pas mal ça. Tu vois comme quoi avec, euh, on, peut, on peut rajeunir si on veut les, les, les vieux jeux dans, dans, dans du nouveau. C'est plutôt pas mal là je trouve. Voilà. Voilà. Et toujours l'épisode du public toujours agréable à écouter. Et voilà Bon, c'était franchement assez facile à terminer on va dire. Et là je pense, je pense que là c'est le quatrième je crois. Là le, là, le quatrième niveau devrait commencer à être intéressant. Devrait être intéressant. En plus, en plus voilà, c'était marqué plein air d'après 1-1. Donc voilà pourquoi c'était assez facile à boucler. Ouais. La, la plupart des niveaux, je pense, d'ailleurs d'après ce que j'ai pu voir, peuvent être courts mais assez compliqués à, à boucler. On va voir si tu vas être capable de le réussir. Et pourtant, il n'y a pas, pas grand-chose, hein, je dirais, ici. Oh, Vas-y, je te laisse réessayer Même en plus, je le disais, l'arrivée était juste là Donc c'est juste une question d'adresse Et éviter les obstacles Oula. <rire> Donc en fait, je, je pense que tu vas devoir jouer Sur la, la ah ronde ouais. des fantômes Donc même si tu remontes Je pense que tu vas devoir redescendre Donc tu vois, je te l'avais dit Parce que là, tu vas même pas pour le passer C'est pas grave, moi je suis dans le ronde voilà, et là tu vas pouvoir sortir. Vas-y, vas-y, vas-y Voilà et tu vois, c'est déjà, c'est ah, pas là, évident, là. quand même Plein de petits stages Bah c'est... Je pense que c'est là que Nintendo nous a vraiment régalé. Euh, la bande des bouts. Voilà, en plus, j'oublie largement de lire le titre. Bon, je te laisse faire le suivant. Oui, il était un petit peu court, le 4. Hein. Il, bah, il était un peu court, mais un peu vicieux, quand même. Ouais, Donc c'est là, c'est là un petit peu. La balade de l'interrupteur P. Ah ouais, alors là, ça va être très très compliqué. Donc là, il va, falloir que tu joues, euh, tu, ouais, il va falloir que tu joues avec ça et que tu le suives de près, du coup. Donc, je pense que ça va être ça. Que je... Et laisser, laisser les barres, euh, par de l'évitation, si je puis dire, jouer le truc et faire attention aux boules de feu. Oh Est-ce que tu veux que je le fasse, peut-être Est-ce que je peux le réessayer si Là, j'ai une vengeance. Là, ça fait un peu, là, ça fait un peu puzzle, en, en fait. Ouais. Donc du coup, euh, rester concentré sur l'interrupteur P, j'allais dire power. vraiment, mais... Euh, non, faut, faut que tu restes concentré dessus si tu veux ressortir après euh, de ce niveau. Ah, finesse ah. ouais, Je t'avais dit de, re de rester concentré sur le P. Mais faut pas partir. Euh... En fait, faut avoir un œil dessus, je pense. Tomber comme une vieille merde. Si on veut. Voilà. Et en gros, on va avancer à, à la vitesse du P, tout simplement. Enfin, si si j'ai bien raison. Ouais, donc là on attend qu'il remonte et voilà. Hop. Même la taupe comme je disais vraiment la nouveauté des Mario Maker c'est que voilà ce genre de personnage que vous voyez la taupe n'était présent qu'à partir du Super Mario World et c'est là vraiment la chose très très sympathique. On garde ce petit côté original. Oh, Attention je le, le plante et voilà. Voilà, c'était vraiment facile mais... Il y a aussi un, un petit, petit peu de ré peu réflexion derrière Un petit peu de réflexion derrière Mais voilà Je vais te laisser faire le prochain Alors est-ce que c'est J'espère -ce que, que c'est celui-là Ou c'était avant je sais plus Interrupteur enclenché Tiens je te, je te laisse faire le suivant Ah non c'était pas celui-là On avait vu je vous avais montré les images tout à l'heure euh, D'un champignon Complètement tout fin et Donc là il va falloir que tu le Et que tu que tu avances, à, tu avances vers les blocs, du coup, vers les blocs. Tu peux aussi la, utiliser l'accélérateur. La, Dépêche, tu vas tomber. Et voilà. C'est pour ça qu'il faut aller très très vite, en fait, quand tu actives les interrupteurs, voilà. donc C'est pour ça, utilise... pas jouer souvent Mario. Utilise bien le bouton Y. Alors, je le disais tout à l'heure, on avait trouvé ce petit champignon assez euh, tout fin, et ça donnait un Mario complètement ultra slim. Un, un truc assez bizarroïde. Donc j'espère qu'on va pouvoir le voir tout à l'heure. Euh, sur cette vidéo donc là du coup va falloir que tu jongles ah va falloir que tu jongles avec les, les tortues du coup voilà. Et ouais. mais après, après voilà au bout de 3-4 tentatives on comprend la on comprend le truc attention J'aurais été toi, j'aurais été toi, je pense que j'aurais attendu un petit peu, je pense. Alors, euh... Allez, hop. Alors, comme je vous, comme je vous, parlais, comme je vous parlais de la difficulté des jeux et la façon dont les Mario ont été recréés, il y a un jeu qui s'appelait Kaizo Mario World que je vous ai laissé dans le lien de la description, qui est un jeu connu pour sa... réputé pour, pour, pour sa difficulté, pardon. Et... Pour vous dire qu'à quel point les, les fanatiques de ce jeu se faisaient un, un plaisir de. de. Merde, de rendre le jeu un peu plus compliqué. Je me suis fait vraiment. Je me suis vraiment fait avoir, là du coup. C'est ce plein de petits coups. C'est.. Ouais, c'est vicieux à la fois, C'est là un petit peu la, le petit plus de, de ce jeu-là. Voilà. Mais vraiment, comme je le disais tout à l'heure, le, le moins c'est que les studios de Nintendo se sont réappropriés ce que les indépendants ont déjà fait il y a une dizaine d'années. quoi. Donc, comme je le disais, sur un Mario, sur un Sonic ou, ou autre jeu de, autre licence, euh, on se réappropriait les décors, on se réappropriait les items, les personnages et tout ça. Et donc, du coup, voilà, on pouvait se créer son propre jeu et on pouvait même le carte mode directement depuis sa, sa console question. Euh, que ça soit une Super Nintendo, que ça soit une Mega Drive, peu importe le jeu. Et c'est ça un petit peu le truc, un peu, un petit truc qui m'a un petit peu déçu, je pense. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, personnellement euh... Que tu... le, fait que, le fait que les fans ont, ont eu l'idée de créer, enfin de refaire leur jeu de façon indépendante et que les studios se sont réapproprié le truc, est-ce qu'il y aurait pas, même, selon toi, une histoire de copier-coller ou oh, ah. Non, c'est juste euh, partir d'une base et approfondir une idée, donc euh, les personnes sont, par... sont parties de la base de... Mario voilà. et ont élaboré leur propre niveau, enfin c'est. Mais ça n'a pas empêché Alors, de rajouter une petite touche de fantaisie comme les feux d'artifice qu'on a vu tout voilà. à l'heure. Est-ce que je te laisse faire le suivant ben, écoute. On va voir si tu vas t'en sortir. Raton laveur d'après un 1. Ah donc là oui voilà, donc c'est le troisième Mario du coup, le premier niveau du troisième Mario. Okay. Ah, si tu commences okay. comme ça, on va pas s'en sortir. Donc, du coup, pour ceux qui découvrent ce jeu, je vous incite à toutes et à tous, je vous invite plutôt à acheter ce jeu qui m'a l'air vraiment très prometteur. Euh, Peut-être que les créateurs de les créateurs de Mario, donc. Euh... J'oublie le nom. Euh... Shigeru Miyamoto, donc, qui est notamment le papa de, le papa de Star Fox, de Yoshi, tout ça. D'ailleurs, je voudrais qu'on parle un petit peu de, de Star Fox, puisque l'ancien président de Nintendo s'était suivi les dernières informations. Satoru Iwata est décédé d'un cancer il avait une cinquantaine d'années. Et moi, ça m'a attristé un peu parce que c'est quelqu'un qui, qui aimait ce qu'il faisait et qui au moins vibrait, euh, vibrait jeux vidéo. D'ailleurs, il expliquait même, euh, quand il était encore à la tête de, de Nintendo, qu'il avait, qu refusait de pouvoir lancer, euh, pouvoir lancer des, des applications Nintendo euh, pour téléphone. Donc, je sais que Sega le fait depuis un bon bout de temps en rééditant les jeux comme Crazy Taxi, après les, en créant des Sonic. Euh, mais moi, personnellement, ça fait des années que je vois Mario... <rire> À tes souhaits. Merci. Ça fait des années que je vois Nintendo proposer des jeux sur console portable et sur console de salon et je les vois pas vraiment sur euh, sur, sur, euh, sur téléphone. Toi, qu'est-ce que tu qu que en penserais, toi si tu vois un jeu Mario ou un autre personnage de licence Nintendo sur un téléphone Ça me choquerait, mais d'un côté, euh, ça me donnerait oui, le sourire. Parce qu'on a tellement été habitués, euh, ouais, ça. Ça, c'est est ça, ça. ça qui assez pas. Forcément, Sega, ça fait déjà 14 ans qu'ils ont arrêté de faire des consoles, mais ils sont, toujours, euh, ils sont toujours dans la place en tant que développeurs. Donc, euh, donc les, comme je disais, les Sonic euh, sur Nintendo, puisque maintenant, le, le premier Sonic qui est arrivé sur Nintendo, c'était sur GameCube avec Sonic Adventure 2 Battle. Et c'était assez rare de voir un personnage d'une... Enfin, comment dire, d'une licence opposée sur une, une autre licence en question. Tu vois ce que je veux dire Et j'ai trouvé ça un petit peu étonnant. Ouais, je vais peut-être faire le dernier. Du coup, comme ça, on va voir un petit peu les. J'ai hâte de voir un petit peu les... la création des personnages. Enfin, la création des stages faits par les, par les fanatiques. Alors, bah, en fait, là, je constate qu'on a beaucoup plus eu de. On a plus eu de, de stages du premier Mario que... que des autres, je pense. Mais il bon, faut dire que c'est la base des bases. Hop, on va éviter ça. Voilà, c'est fait. Merde. Ah oh, putain, je l'avais pas vu. Je vais le refaire une dernière fois quand même. Mais d'ailleurs il n'y aura pas qu'un seul mode, je pense qu'il y aura plusieurs stages en continu. Parce que moi je me souviens, je me souviens quand j'avais fait le. Quand j'ai eu la chance de tester à la Pan Expo, voilà c'est fait. Il y avait 10 mondes, 10 mondes en question, donc sur 10 mondes de 4 niveaux et sur les 4, chaque graphiste différent, donc le premier, le troisième, le world et le Wii U. Et euh, ben ça allait du plus simple jusqu'au plus difficile. Alors, il y a un truc qu'on qu ne verra pas, enfin j'espère bien, euh, c'est que, normalement, si je, si je ne me trompe, on aura droit à un décor en question, voilà. Voilà, on a un petit personnage euh, tout pixelisé, et c'est vraiment génial. Donc ça va donner en fait une sorte de... Qu'est-ce que ça va donner normalement ça devrait me donner une protection. Voilà comme quoi un, un Mario déguisé en Bowser qui... qui trahit le vrai, on va dire. Et voilà, stage terminé. Le stage a été ajouté au tableau Stage des mots de RoboStock d'après 1.4. Ah oui, donc c'est ça, donc voilà en fait. Donc, si je dis pas de bêtises. Bowser, je croyais que tu emmenais la princesse dans un autre château. Qu'est-ce qui va sortir le costume non, du tout. Ah, à suivre, forcément. Alors, mais je, je pense que ça devait, ça devait être ça. Félicitations, vous avez terminé le défi des 10 Mario. Il ne, reste, vous, il ne reste, vous reste encore, j'en bafouille, bien des stages à découvrir. Alors, n'hésitez pas à retenter votre chance. Avec grand plaisir. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un petit peu autre chose. Euh, on va retourner dans le menu principal. On va voir si dans le RoboStock, parce que c'était indiqué tout à l'heure. Alors, euh, on va refaire jouer. On va plutôt faire les stages du monde, qu'est-ce que t'en penses ouais. <coughs> On la voit un peu... Euh, ouais, sur, ouais, genre, ouais. Alors, l'écran stage du monde vous permet de jouer aux stages publiés par les utilisateurs du monde entier, de les télécharger, de leur donner des étoiles. C'est ce qu'on va faire avec grand plaisir, on va terminer là-dessus. Je propose qu'on se fasse un stage chacun, puis euh, qu'on ait aussi notre opinion sur, les, sur la création des, des stages personnels. Voilà critique qui peut être bonne ou mauvaise ça dépendra de la difficulté en question alors nous avons défi des 100 mario d'accord la liste des stages la liste des créateurs on va peut-être faire la liste des stages pour commencer alors alors si je comprends bien si je comprends bien et si je suis pas trop stupide hein, euh, alors 51 pas je sais pas ce que c'est on va peut-être commencer par le premier on va voir ce que ça va donner, donc c'est un japonais qui l'a fait. Lorsque vous jouez à un stage créé par un autre utilisateur, les autres joueurs peuvent voir que vous avez essayé ce stage et son créateur reçoit une notification. Vous pouvez désactiver l'envoi de cette notification. Oui. D'accord Je je ne sais qui coulent. Euh, tu, veux, tu veux pas te dans ta veste peut-être Il est enrhumé, c'est des choses qui arrivent. On va, term... On va terminer ça. Il nous revient dans quelques instants, c'est le direct, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, c'est des choses. Ça m'a l'air assez compliqué. Oula. Et ben voilà, ça devait arriver. Ça devait arriver, je me suis planté, mais ça va d'être un. De toute façon il va falloir compter pour.. Ah putain, c'est pas vrai. Alors. Et il m'a l'air, franchement, le premier niveau m'a l'air vachement assez coriace. Ouais mais la fleur, l'étoile, elle, elle se barre aussi. Saleté Ah. ouais, j'ai acheté le dernier amiibo, euh, le dernier amiibo de Robin. Vas-y, un sac je Il est pas mal. Il est pas mal, ouais. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le déballer. Je n'ai même pas encore fait photo pour vous dire mais il a l'air assez coriace sans déconner, je sais pas comment je peux avancer. Putain, je te laisse, le... laisse le faire histoire de tenter un peu. Alors, de... Alors en fait ça, ça a l'air d'être un beau puzzle. Ça a l'air d'être un beau puzzle. On faudra éviter les... les plantes carnivores qui balancent des.. qui balancent des boules de feu. Et en fait je pense qu'il va falloir tomber sur le premier pont en question. Toi t'es pas... juste... Je suis arrivé juste à l'endroit où tu t'es planté. Mais voilà, en fait c'est.. C'est voilà, un... un puzzle quoi, ça m'a l'air d'être assez... assez chaud là. Assez coriace. Vas-y, hop, voilà. Oh. Et tu remontais sur le tremplin. Je crois que j'ai pigé le truc. Ah, je ouais, là il y a une étoile. Ouais mais justement les toiles, toiles là oh. Mais je crois, en fait je crois que c'est aussi c'est surtout une question de vitesse, donc va falloir -être très vite Alors Ah t'aurais dû aller Je suis allé trop vite Mais c'est bon, là je commence à piger le truc On va essayer de terminer puis on va en faire un autre Allez, viens ici mon coco Voilà Putain ah, je l'avais, je l'avais Bon on va peut-être peut en faire un autre parce que là je ne me vois pas, euh, je vois pas faire encore 20 minutes de plus pour euh, tenter de le, le boucler. Mais bon. En tout cas, je crois que pendant, pendant quelques jours. Je un bon casse-tête. C'est un bon casse-tête, mais en tout cas, pendant quelques jours, je vais m'éclater à faire un. à voir les des tester, peut-être les commenter. Et faire des propres niveaux. Donc aussi. voilà, en plus, il n'y a même pas que les Japonais qui le font il y a des Espagnols euh, et des Américains. Et là tu peux pas aller dans le menu créer un niveau pour alors, le créer un peu. On de... peut créer un niveau mais je pense que ça va prendre un peu de temps. Juste histoire de montrer à quoi ça ressemble. On va quoi, montrer, euh, on va, on va créer ouais. un niveau entier. On ouais. va faire ça, on va quand même vous montrer à quoi ça va ressembler. Même si. Euh, alors j'ai fait une petite. J'ai fait une petite erreur, autant pour moi. Voilà, on va créer un stage pour vous montrer un petit peu comment, euh, comment ça fonctionne pour le créer. Alors, les amibo offrent des possibilités supplémentaires. Ça ne nous intéresse pas. Donc voilà, alors. On a, donc on a le plan, forcément, en haut à gauche. Donc on a deux titres. Bien sûr, ils sont débloquables une fois, je pense que vous ayez euh, terminé les, le défi d'Eddie Mario. Donc on a le brosse, on a le New Super Mario Bros pour Wii U. Si je le change, voilà, on est un peu plus dans la haute technologie. On peut changer le paysage. On peut mettre, voilà, en souterrain. Et juste en haut ici, donc voilà, on a tous les personnages, euh, enfin tous les ennemis en question. On a des briques, on a des blocs et tout ça. Donc si je veux, si je veux en mettre des grands par exemple, tiens je vais prendre un, un gout de base, je vais le secouer, je suis peut-être trompé, alors je vais prendre une carabine, je vais prendre une tortue, donc si je la secoue, elle devient rouge, on peut lui ajouter des ailes notamment, on peut faire la même chose avec les gout hop, et si on veut, on peut même les assembler, on va les assembler comme ceci, hop, on va mettre un deuxième personnage ici. Voilà, on va mettre les ailes. Alors en bas il y a A qu'on peut traduire sur départ et arrivée. On peut le rallonger comme on peut le raccourcir. Donc si on veut faire un truc assez court mais extra dur si je peux dire. Et si on peut faire un grand classique de Mario, un truc vraiment accessible pour tout le monde mais qui soit pas trop compliqué. Comme les stages du... Du... Du... Voilà, mais refaire notre sauce, donc du coup, en gros, ça va donner ça, ça va faire, donc du coup, on va rajouter quelques blocs, on va rajouter du paysage en question, enfin, du sol, si je puis dire, hop, ouf, en plus, si vous écoutez bien, Quand on, appuie, quand on appuie, quand on rajoute un bloc en question, bah ça, ça fait des petites notes de musique. Ça, ça fait, fait les notes de musique et aussi, au final, du Mario. Voilà. C'est plutôt euh, ce assez sympa. Donc là On va mettre des, on va mettre des tons, Hop. On peut même les agrandir. Ou alors les, euh, les tordre, si je puis dire. Par exemple, on va le lever. Hop. Et on va le tourner. Voilà. On peut le tourner, mais on ne peut pas le mettre en diagonale. Non, on ne peut pas. On ne peut pas, malheureusement. Moi oh, j'ai jamais vu dans Mario... un euh... si, en... si, dans Super Mario World ils sont, ils sont tordables, euh, ils peuvent se tordre, je sais pas si se volatisent du coup. Donc en gros on va faire vite, et au final on peut donner ça. Donc après forcément le personnage en question, qu'il soit... Qu soit au départ ou bien au milieu du, du niveau, on peut, le... on peut le remplacer comme bon nous semble. Hop et on va terminer ça, hop et voilà. Bon, ça donne un petit peu ça. Donc je pense qu'on va peut-être se quitter là-dessus. Ça donnait une petite mise en bouche de la création, mais ça aurait pris un peu trop de temps pour le faire. Donc voilà. C'est sûr à niveau bien fait, ça, ça prend du temps, ça prend du temps, faut avoir des bonnes idées. D'ailleurs, un... la création de niveau, c'est pas nouveau, même si. Euh... Comme je disais, les gens indépendants de Mario, ça se faisait déjà. Si tu te souviens bien, dans les années 90, il y avait Rayman, et il y avait un jeu qui s'appelait Rayman Designer. où On pouvait créer sa propre map. Et essayer de récolter les petites boules bleues qu'on avait euh, enfin, tout au long du niveau, et le but était de faire le, le meilleur temps possible sur ce niveau. Donc voilà, bon, on va se quitter là-dessus, Quentin. J'espère que ça t'a fait plaisir. Bah, moi, ça m'a fait super plaisir de jouer à ce jeu, de découvrir une nouvelle parcelle de Mario, de, de partager un bon moment avec toi et puis avec vous. Euh, J'espère à bientôt sur une nouvelle vidéo de Clément. <rire> ben, merci bien. Donc, est-ce que tu as un petit mot à ajouter aux, aux fans pour les inciter, pour leur donner envie de jouer à Super Mario Maker. Acheter Super Mario Maker. Non, non. franchement, a... c'est un jeu où on s'amuse bien, où on peut se faire plaisir en créant nos propres stages, comme on vient de le montrer là. Et quand on veut... pour ceux qui aiment bien se casser la tête, ça vaut le coup aussi. Pour puis, ça un niveau, y a... puis ça peut créer un, ça peut créer comment dire, une sorte de communauté, si je puis dire. Oui aussi, ouais, ouais. Une communauté où vraiment on peut se faire des amis En créant ce genre de, de jeu Enfin ce genre ouais, de niveau ça, Donc voilà on va se quitter là dessus J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires On se retrouve pour une prochaine vidéo Enfin une, une vidéo annonce du coup Une vidéo annonce où j'ai plein plein plein de bonnes choses à vous, vous annoncer Et surtout une nouvelle rubrique Je ne vous en dis pas plus Je vous fais gros bisous Et puis n'oubliez pas d'acheter Super Mario Maker Et je vous dis à très vite Ciao